J'aimerais être de ceux-là qui ne voient rien des atrocités de ce monde. Être de ceux-là qui ne ressentent aucune de ces douleurs, haine, peine, famine, peur. Je n'imagine même pas donner un sens à votre bassesse, vous qui êtes sans être, vous qui prenez sans donner, vous qui... trop de termes, trop de plaintes, trop de mots, vous qui... Prenez sans donner. Vous qui peignez sur un tableau noir de malheur le Christ et douloureux visage du bonheur, que dis-je, le soi-disant visage du bonheur Mais quel bonheur Fictif ou réel Peu importe, mes terres sont-ils conscients Conscients du malheur qu'ils donnent, des dépressions qu'ils causent, des bassesses qu'ils engendrent alors oui, c'est vrai, j'aimerais être de ceux-là qui ne voient rien des atrocités de ce monde. Je voudrais ne pas ressentir toutes ces douleurs et être celui-là qui ne connaît rien de la peur, de la crainte, de la douleur. Mais à vous, je demande, jusqu'où irez-vous dans votre bassesse Pourquoi voulez-vous nous faire pleurer Pourquoi tenez-vous à nous faire souffrir c'est vrai, je voudrais être de ceux-là qui ne voient rien des atrocités de ce monde, mais je ne peux pas, car je suis de ce monde. C'est pourquoi, les yeux ouverts, la main sur le cœur, je pleure, car la triste et douloureuse réalité de ce monde n'a fait que me rattraper, et ça, ça me fend le cœur.